Voilà, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un lien transverse, c'est-à-dire la représentation d'un rôle au sein d'un autre cercle. Ça sera le même rôle, il y portera la même raison d'être, les mêmes attendus, les mêmes autorités, et ça lui permettra de siéger et d'être convoqué au sein d'une réunion d'un autre cercle. Donc ici, nous avons notre cercle d'ancrage pour notre espace de coworking avec un cercle café qui, pour l'instant, n'est pas peuplé par d'autres rôles, mais c'est pour l'exercice. Et puis, je vais créer ce lien transverse. Alors tout d'abord, euh, ça va se faire à travers les politiques et la proposition d'une règle. La création de liens transverses n'est aujourd'hui pas disponible dans l'outil de design. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas se retrouver dans les rôles ni dans les cercles, mais dans les politiques. C'est historique, c'est lié euh, au fonctionnement euh, holacratique, parce qu'en fait, un euh, lien transverse, c'est une règle, finalement, et bon, on, va la retrouver, on va en retrouver la trace dans le règlement. Donc, au lieu d'avoir une politique de cercle, je vais pouvoir choisir ici en haut le lien transverse, on voit que ça change complètement l'interface. Donc, le rôle ou le cercle source, eh bien, ça va être un des rôles ou un des cercles euh, qui est ici. donc Par exemple, si je veux que le rôle informatique euh, soit représenté dans le cercle café, eh bien, je vais choisir ici le rôle informatique dans le rôle café. Et je vais pouvoir choisir qui c'est qui est en charge. Donc, soit je laisse la personne en charge du rôle, et c'est-à-dire que quand je change la personne euh, au sein d'un du, cercle, eh bien, ça change automatiquement la personne qui la représente aussi euh, dans le cercle café. Ou alors, je sélectionne une personne. Alors, ça sera toujours une seule personne. Mais par contre, s'il y en a plusieurs qui énergétisent le rôle, eh bien, ça peut être, euh, être d'autres. Donc ici, je vais sélectionner David. Et puis, comme c'est une modification de la gouvernance, euh, c'est-à-dire de l'organisation, et eh bien, euh, ça va devenir, si je valide, une proposition hors réorg qui va rentrer dans le processus de validation. Il se trouve que comme je suis rôle mémoire, je peux bypasser ça, à ne faire bien sûr que si ça se fait avec l'accord des membres du cercle, puisque c'est une modification qui nécessite le consentement de tout un chacun. Et puis, voilà, je vais valider ici. Et ça m'a... Alors il faut que je, je fasse une mise à jour hein, quand je passe par cette interface-là. Euh... Et je vois que dans mes politiques, eh j'ai un lien transverse qui est apparu avec un texte généré automatiquement par autorité de ce cercle. Donc ça veut dire que la décision s'est prise ici. Le rôle informatique est représenté dans le cercle café par David sous forme de lien transverse. Il y porte sa raison d'être, ses redevabilités. Et ces domaines. Et puis si je vais voir sur ma structure, eh bien je vois que les liens transverses n'y figurent pas, d'accord. alors que par contre si je vais regarder la liste des rôles, eh bien là j'ai ce rôle informatique qui est représenté par ce petit icône de liens transverse, et deux cercles avec une flèche entre les deux. C'est bien David qui est en charge de ça et je vais alors, je n'ai pas de raison d'être, c'est probablement que dans cette structure de test, eh je n'ai pas de raison d'être dans l'informatique. Ça va être l'occasion euh, de, de voir si ça fonctionne, c'est-à-dire que si je modifie le rôle informatique ici, euh, et que je lui rajoute une raison d'être euh, toute simple, hein, maintenir le réseau informatique, et que je lui rajoute un domaine. Et une redevabilité euh, répondre aux demandes de soutien et puis le domaine le matériel informatique voilà j'enregistre à nouveau sans consultation ce qui fait que je dois faire une mise à jour de mon affichage et eh bien on va voir que ici mon rôle informatique est documenté et puis si je me promène au niveau du sous-cercle café, eh bien mon rôle informatique, il s'est vu copier ses redevabilités et ses domaines. Voilà. Et puis si à ce niveau-là, je veux proposer une modification et modifier le rôle informatique qui est là, eh bien je vais voir que répondre aux demandes de soutien, je ne peux pas l'éditer parce que ça ne m'appartient pas. Ça n'appartient pas à ce cercle-là, donc je ne peux pas agir dessus, de même que les domaines, je ne peux pas agir dessus. Par contre, au sein du cercle, je peux rajouter des redevabilités et des domaines différents. Je ne peux pas non plus éditer la raison d'être, euh, par contre, je peux modifier le groupe euh, à ce, à ce niveau-là. Voilà euh... Voilà, Je crois que j'ai tout dit sur le lien transverse, donc ça permet d'avoir une représentativité. On, je ne sais pas si on voit ça euh, ici, mais voilà. On voit que dans l'ancrage, j'ai euh, le rôle informatique et dans le rôle café, j'ai aussi le rôle informatique. Euh, donc, ça veut dire que je suis membre du cercle puisque j'y ai un rôle.